L'autre, eh bien, la fête. Parce que je suis engagé dans un projet, un projet de réhabilitation rurale. Parce que depuis le petit, c'est l'idée ça à travailler mais comment changer ce pays. Et c'est la main claude fait. Malheureusement, quelques années après sa naissance, je me suis fait embarquer par le régime des Duvalier. Je m'embarquais, me moi, je me suis en prison, je fait deux ans, presque et demi en prison. Et à ma libération, je me suis quitté dans le pays, je été exilé, moi. Et, c'est-à-dire, pendant tout le temps, ça eu fait Jusqu'à dix ans, notre bois, ma chance pour me dire oui, Timon, ça y est, monsieur, avec Michael. Et en 1985, moi, fait une démarche pour me faire Michael entrer à Genève pour devenir étudier. Une chance pour Haïti. En 1986, Jean-Claude qui était venu à l'aller. Je me suis retourné en Haïti ensemble avec eux. Malheureusement, les choses se sont mal passées en Haïti, donc, donc je suis retourné avec eux encore. Et voilà, depuis les SARS, ça s'est passé en 2000. Et jusqu'à aujourd'hui, je dire, hein, Michael retourné dans le pays à aller. On connaît un peu dans le qui fait des placements, qui sont très loin. Tu connais Marie-Claude parce que Marie-Claude c'est ton petit monde qui te remet la vie. Je suis capable de dire que si je suis connecté, même tout bon. C'est Marie-Claude. Il était même avec nous, je suis capable de bien commensurable. Et tous les matins, il faut un petit texte bon pour dire, I love you. Et si je vais répondre pour me dire I love you tout. Tout ton, ton était que ça vendrait toujours. Eh bien, le temps ne m'a pas permis, les conditions de la vie ne m'ont pas permis de jouir la beauté et l'amour que cette fille avait en elle. Elle part très jeune, à 47 ans. Il était vivre la vie, mais... La vie a battu un sourire, il y a quitté nous là. Il a quitté nous. Nous connaissons notre condition là, là. Nous connaissons oui. notre condition là, là. Oui. Victime d'un accident. Victime d'un accident. Mais en fait, Dieu sait le Seigneur. Mais c'est un peu de ce que nous venons de faire dans Pascal, qui s'est le qui de l'Abril. Il y a un autre qui est Rita qui est à l'aéroport de Montréal, qui a vu Montréal, qui est à l'aéroport parce qu'il y a un avion Il a pas de dans ce moment-là, nous dans vidéo. Et quand te fait petite ça, font te dit Emmanuel. Et puis, il Philippe, libre, Et il était tellement mauvais. Eh bien, il te dit, ouais, eh bien, pour consoler, on prend la l'Aïti avec. Elle. Effectivement, je me monsieur, mal l'Aïti avec lui. Bon. Après, monsieur Tourné. Si monsieur est à il va bien. Je m'attends que Médusa mais je vous le tournez le Il zan, comme Médusa. Je du que je et bagarre et puis je me avec ça. En tout cas, merci. Monsieur l'ambassadeur, merci. Bon, nous on fait des déplacement pour une nouvelle mas Ma clotte avec grand-mère en ville. Maman, chaque fois que moi, mademoiselle, ça, qui est petite, ma clotte, qui est tête coupée avec maman, mademoiselle j'ai Paris, je content, merci, merci. Je ne pas dire parce que nous, elle. Bon, à Marie, plus, mais vous non? À ce moment-là, la.